Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler ban et oui, j'ai mangé un petit ban des familles. Ça fait bien plaisir. Merci Lilith hein, pour ce petit cadeau. On va parler KvK et Event également. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuse les amis, pour ne pas être sur le Discord. Alors les amis, là vous vous dites, Patatou, qu'est-ce que tu racontes Tu nous parles de ban, c'est une vidéo clickbait encore une fois, on voit que tu es in-game. Oui les amis, car pour le moment, je ne me suis pas encore fait ban du jeu, ce n'est pas prévu à mon avis, mais j'ai quand même mangé un bad. Je vous explique tout ça très rapidement. En début de semaine, je crois que c'était lundi, je vous ai fait une petite vidéo des familles qui faisait très plaisir et qui vous a bien plu et généré plein de questions. Cette vidéo-là, New Legendary Commanders, sur les nouveaux commandants légendaires qui vont arriver. Vous l'avez bien kiffé d'ailleurs cette vidéo, on a aussi parlé dedans évidemment des nouveaux items qui vont arriver dans la forge. Donc il s'agit des nouveaux légendaires hein, Dido et Zug Liang très précisément. Et j'ai partagé des informations très très publiques qui sont un peu partout. Regardez, le premier screen est celui du 1093 hein, sur Zug Liang que je vous ai partagé, on a échangé sur tous les skills. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je vous ai partagé aussi le même screen hein, des fuites du 10-93 de Dido. Et ce qui est intéressant sur ces deux commandants, et c'est marrant, hein, que pourquoi Lilith va se vénère pour que dalle. Il faut savoir que ces deux commandants ont été divulgués par un Community Manager, un Game Master, un GM coréen. La seule différence... Entre les screens du 1093 et ceux du Game Master coréen officiel hein, de chez Lilith, hein, c'est qu'il n'y avait pas les pourcentages sur celui du Game Master. Il n'y avait aucun... Donc, information sur les pourcents. Et en dernier, la dernière chose que le 1093 avait divulguée, ça avait déjà fuité. Hein, mais le 1093 les a regroupés et les a donnés de manière propre. Ce sont sur le nouveau set. Ce sont, non, c'est sur le nouveau set qui apporte pas mal de March Speed, de Health, de Défense et de troupes Attaque. Très sympa. D'ailleurs, le nouveau set, hein, le Garb of the Glorious, Godes, et eh bien malgré le fait que ça a été diffusé, je vous ai fait une petite vidéo pour vous partager. Évidemment comme d'habitude et ne pensez pas que c'est sans risque. Souvent je vous rappelle les règles, je vous dis ne vendez pas de compte, ne cheatez pas, n'utilisez pas de macro, vous risquez de vous faire ban. Je vous dis même des astuces avec les farms, avec les farms il faut jouer un peu et pas faire que du transfert de ressources. Sinon vous allez manger un ban. Et eh bien suite à la publication de cette vidéo... Ça n'a pas été immédiat, ça a pris environ une journée. J'ai reçu un petit message de quelqu'un que je ne connaissais pas, avec qui je n'avais jamais échangé. Peut-être vous le connaissez. Il s'agit de Cortex. Alors Cortex, j'ai échangé avec bien des personnes chez Lilith. Hein, bien des personnes qui travaillent autour aussi avec Lilith, qui sont modérateurs ou autres. Hein, et Cortex... Je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà vu poster, si vous, vous avez déjà échangé avec lui, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais il m'a envoyé un petit message qui fait plaisir, qui dit que j'ai été supprimé, donc en gros, j'ai été banni des contributeurs. Donc j'ai perdu mon statut sur le Discord officiel de youtubeurs, de contributeurs officiels. Et je n'aurai plus accès à présent à la partie média chat du Discord officiel de Rock pour avoir posté de manière répétée des contenus fuités, des contenus leaks hein, et après avoir été averti de ne pas le faire. C'est très drôle. Alors, est-ce que j'ai été averti de ne pas le faire en vrai de vrai non je n'ai pas eu d'avertissement lié au Discord de ne pas faire de vidéos sur les leaks et c'est marrant parce que on en discutait avec d'autres streamers notamment avant que ça arrive hein, avec Narc normalement euh, normalement non avec lui euh, notamment euh, mais c'était très très drôle que, euh, que ça arrive après car il s'avère que lui-même, lorsque le leak est sorti, on en discute hein, sur euh, des, euh, des zones spécifiques, hein, de, des discords spécifiques, on en discute de ces leaks. Et j'en discutais justement donc avec lui, mais pas que lui. Et lui-même disait, attention là, si ça sort, faut faire gaffe, parce qu'on peut se faire bannir, en tout cas du discord, on peut se faire bannir de différentes zones administrées par Lilith. Eh hein, bien... Étonnamment, ça n'a pas loupé et suite à notre discussion, c'est arrivé. Et ce qu'il a porté la poisse Non, je pas jusque là. Lui-même s'est déjà fait euh, bannir de certaines zones. Il lui-même a déjà vu certaines de ses vidéos directement supprimées par YouTube. Hein. C'est là aussi que c'est intéressant. Il a une bonne expérience dessus. Et pour le coup, il avait eu... Le nez creux, il avait, merci, hein, ok boomer, il avait bien compris que là il y avait un risque, hein, et publier ces données-là, eh bien, ça allait porter préjudice. Et même sur cette zone-là, hein, Shizgul, au moment où c'est sorti, lui-même a dit que les données étaient ultra fiables. Mais que c'était tendu de les sortir, que les contributeurs ne pouvaient pas en parler. Et si vous pensez que je vous mitonne sur ce que je vous raconte hein, avec la discussion euh, d'Omniarque, c'est omniarch. Et Shizgul, hein, euh, je pourrais même vous fournir les screens hein, si vous voulez. En tout cas, c'était tout à fait juste. Hein, et pour le coup, donc je ne peux plus poster sur le Discord officiel, sur la partie des contributeurs. Je n'y ai plus accès. Et peut-être que du coup, hein, je ne pourrai plus travailler avec Lilith hein, et vous faire du contenu leur skill, du contenu officiel sur la chaîne, notamment avec le retour de l'Arc of Osiris. Eh hein. bien écoutez, le malheur des uns fera le bonheur des autres, vous le voyez. En tout cas, quand je vous partage du contenu comme ça, oh, je prends un vrai risque. Évidemment, je continuerai de vous partager toutes les infos dès que je les ai. N'imaginez pas que ça va m'arrêter c'est tout pour cette petite partie ban, c'est pas bien grave, en tout cas, vous pourrez toujours retrouver toutes mes vidéos sur la chaîne, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner les amis pour être informé. Je vous ai dit, on va parler event également et on va parler KVK, on va déjà commencer par les events, on a... Tout un tas de nouveaux events qui pop, notamment mobilisation d'alliance hein, qui vient de pop. Alors cet event, c'est peut-être la première fois que vous l'avez sur votre serveur. Moi sur le mien, c'est la deuxième fois. c'est pas la deuxième fois sur tous les serveurs, hein, sur un grand nombre. C'est la première fois. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet event la Alliance, il y a plusieurs phases. Règle de mobilisation d'alliance, vous ne l'avez peut-être pas encore si votre serveur est trop jeune. Une fois la phase d'inscription commencée, le chef d'alliance et les officiers titrés peuvent inscrire l'alliance à des événements. Chaque alliance doit avoir au moins 30 et au maximum 150 participants pour participer. Ce qui fait que quand vous avez des très grosses alliances, tout le monde ne peut pas y participer. Pour participer à cet event, vous devez avoir rejoint votre alliance actuelle et avoir atteint un HDV au moins 16. Chaque gouverneur ne peut être sélectionné que dans une alliance. Vous switchez d'alliance, c'est mort bien évidemment. Règle de la compétition. Le système regroupera au hasard des alliances d'une un, même ligue pour l'événement. Pendant la compétition, les membres participants de votre alliance peuvent accepter des quêtes d'événements pour l'alliance. Ils peuvent terminer et rendre les quêtes pour obtenir des points. Votre alliance peut avoir jusqu'à 40 quêtes à la fois et chaque participant ne peut accepter qu'une seule quête à la fois. Pendant la compétition, on peut faire 10 tentatives. Blablabla, bla, bla, règle classique et on obtient des points. Autre règle, on ne peut pas accepter, euh, on ne peut vous ne pouvez accepter des quêtes. Voilà, je veux dire, c'est plus simple. Augmenter la progression des quêtes, rendre des quêtes, obtenir des récompenses de niveau d'alliance que dans l'alliance qui vous a inscrit à l'événement, c'est évident. Les quêtes actualisées, blablabla. Bla, bla. Les officiers, vous devez attendre 15 minutes pour en obtenir une nouvelle. Donc classique. Info ligue. L'événement est divisé en 5 ligues. Bronze, argent, or, diamant, suzerain. Simple. On peut être promu, rétrogradé, on l'avait déjà vu. Hein. Selon le niveau, plus vous montez, plus les récompenses sont énormes. Évidemment, hein. elles claquent. Franchement, les récompenses possibles les plus hautes, hein, elles sont Regardez ça, c'est fragments couronne de bois mort pour de la récolte. Hein, ça, c'est trop bien. non C'est éclaté. Mais en revanche, le coffre du choix de plan. Le coffre pour la formation, la tirage, Franchement, ça, c'est très très bien. On suzera un suprême, on récupère tout de même 2000 gemmes quand on est premier, en diamant immortel c'est que 1000 Et puis après il n'y a plus d'or, il n'y a plus de, de gemmes, hein. les gemmes c'est trop de la balle et c'est de l'argent pour Lily Donc faut pas rêver, hein. ils vont pas vous en lâcher comme ça, ils préfèrent ban tranquillement des familles non, On peut croire que j'ai le seum mais je n'ai pas du tout le seum en vrai, je m'en bats les dents d'avoir de, été sorti euh, de, du media chat Continuons donc avec cet event. Il va durer au total 7 jours sur la phase d'inscription, puis après 6 jours plus 1, Ouais, 7 jours, c'est bien ça, 6 plus 1. Après, on a le matchmaking, la compétition et les récompenses. On le verra quand ça va avancer. Il y en aura une série de quêtes à réussir et ça nous fera plus ou moins 2 points et puis les récompenses. Elles sont vraiment très intéressantes. Est-ce qu'on va faire quelque chose de bien Je ne sais pas. En tout cas, on va tenter de faire un petit score pas mal du tout. On va passer à présent, les amis, au KVK, comme je vous l'ai dit. Et on va aller regarder ce qui se passe... Sur les autres royaumes, hein. on a des KVK très intéressants en cours. Alors déjà, vous le savez, sur la liste des royaumes qui sont dans les nouveaux KVK, hein, le guerrier libre hein, se finit. Donc on devrait avoir une nouvelle inscription. Il y a un KVK énormissime en préparation avec tous les plus gros royaumes. Qui se sont inscrits, ça devrait faire plaisir. On a également là le siège d'Orléans. Alors le siège d'Orléans, je vous ai déjà montré ce KVK qui est le plus gros en cours hein, à ma connaissance. Le C11 780. Si on regarde au niveau des autres, ouais c'est toujours le plus gros. Il n'y en a pas un K-pop qui était plus gros que celui-là. Sur le C11 C1 780, il est à 16 jours, 6h31, minutes et 10 secondes. Très précisément, on a donc le 27-55, le 22-68, le 16-71, le 16-71, l'énorme 16-71 hein, qui est pour moi le favori, l'alliance favorite. Hein, et le 14-29, alors le 14-29, hein, il rigole pas non plus, le 14-29 des home. Regardons comment ça avance suite aux premières ouvertures. Sur ce KVK Alors la carte elle est vraiment très atypique hein, Je trouve Sur ce KVK les, les, les zones sont vraiment découpées de manière Très très étonnante, regardez. On regarde au niveau du centre, hein. Touraine n'est toujours pas ouvert, ça devrait ouvrir prochainement. On est sur une porte de niveau 5, alors si je dis pas de bêtises, la zone 5 devrait ouvrir entre 3 et 7 jours. Donc peut-être, même c'est sûr, c'est durant les vacances scolaires, Mais donc il y aura beaucoup de monde. Mais ça sera aussi normalement peut-être dimanche si c'est 3 jours Sinon, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc, regardons au niveau des zones ce que ça a donné et qui a quel lead. Alors, vous le voyez, les os, au oh, obo sont bien positionnés devant les portes là pour pas que ça cède. là La porte elle est euh, plus protégée, mais en tout cas, elle est très protégée, très entourée. L'autre porte aussi sur cette zone là, ils ne veulent pas se faire conquérir la zone main, donc ils l'ont bloqué intégralement. Ce qui fait qu'en Bretagne, hein, on a tout de même hein, le, les S92, les 651S également et les 651N qui sont bloqués sur ce côté-là. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent aller qu'en Normandie. En Normandie, ils sont sortis. Ce qui fait qu'on va avoir quand même sur la zone Touraine, à l'ouverture des portes de niveau 5, hein, une grosse revanche, un gros fight à avoir puisque les autres étant bloqués, ils attendent Touraine maintenant. Pour essayer, avec leurs alliés, d'éclater les hommes. Les hommes, c'est vraiment quand même des très gros combattants. De l'autre côté, en île de france qu'est-ce qui se passe en île de france Au niveau du périph... Non, au niveau de la porte de niveau 5... Vous le voyez, pareil, hein, les AM68, les FK sont bien préparés parce que, de l'autre côté, hein, ils sont bloqués également. On a la même situation, mais à l'inverse, c'est là que ça va être intéressant. C'est que selon les fights hein, de cette zone-là, peut-être qu'en Orléans, il n'y aura qu'une seule alliance ou qu'un seul groupe qui va réussir à s'imposer... C'est là que ça va être intéressant. Je vous le rappelle, en Orléans, il va y avoir... Ça met du temps à s'afficher quand même. Il va y avoir une défense de zone spécifique à effectuer. Et il va falloir défendre face aux Anglais la ville. Et je me demande... Imaginons, nous avons les deux alliés, les deux camps plutôt, et pas les alliances qui arrivent à aller à Orléans. Est-ce qu'ils vont pouvoir se battre avec les Anglais pour essayer d'empêcher le camp qui doit prendre Orléans, justement, de le prendre C'est ma grosse interrogation. Est-ce qu'une fois l'event lancé, les alliances qui défendent Orléans peuvent se faire attaquer par d'autres joueurs C'est ma question numéro 1 et mon interrogation numéro 2. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais ça, Lilith n'en a jamais parlé. Est-ce que vous êtes protégé ou pas une fois que vous défendez Orléans Ma question numéro 2, elle est très simple. Est-ce que pendant que vous faites le siège d'Orléans, on peut attaquer votre ville On peut attaquer vos structures Parce que il suffirait que ça dure un peu longtemps, genre une heure ou une demi-heure pour, ça me paraît long, hein, même une demi-heure, à mon avis, ça ne dure qu'une dizaine de minutes. Mais ça suffirait pour vous manger un rush sur vos flags, sur une porte hein, par exemple, ou sur votre forteresse, voire des rallyes sur votre ville, puisqu'on fait sauter un drapeau et après on rase les villes en zéro. C'est pour ça que je me demande si Lilith va nous mettre un shield automatiquement comme ils le font pour le tombeau d'Osiris. Lorsque justement on fait le siège d'Orléans. Et surtout imaginez comment ça serait énorme si d'autres alliances peuvent venir vous attaquer avec les anglais pendant que vous défendez Orléans. Ce qui veut dire qu'il faudrait que vous verrouillez totalement la zone Orléans et gagnez toutes les portes hein, avant d'essayer de faire le siège. Et là ça serait ultra tendu selon le délai. Donc vraiment, on va le suivre ça. On va avoir les portes d'ouverture ouvertes de niveau 5 très prochainement. Dès qu'elles seront ouvertes, je vous ferai suivre ce KVK avec 4 Imperium tout de même. Hein. Donc du très lourd. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Au niveau des inscriptions, on en sera plus la semaine prochaine si...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 Si vous avez l'occasion d'en profiter. Et je vous dis à plus sur Rock.